Là là, là là les amis Si je vous disais que Notre petit garçon est ici Et oui les amis c'est Juliana Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Sims 4 Et en fait notre petit Sacha J'ai cru que je le faisais Que je tournais mais pas du tout <rire> Oui il me reste plus que 5 simples. Je oui. Et du coup c'est pour ça que J'ai pas pu terminer Et du coup notre petit euh, Sacha je l'ai fait grandir Alors que en fait je croyais que je tournais tout ça, mais pas du tout. Euh, donc, du coup, on va euh, continuer avec notre petit bout. Alors, qu'est-ce qui va pas d'abord Sacha a faim, faites-le manger avant que cette n'empire. Ah, ah. Et d'empire. Ben, je vais le mettre ici. Ah oui, effectivement. Oh. Maman Vu que toi, tu es la championne du monde. Les gâteaux, oui, tu es content parce que... Tu... Ah oui, du coup, je l'ai fait. Euh, tiens, euh, toi une portion pour Sacha, Sacha Arrête Non Non mais non Non Elle s'évanouit bon, évite ça et toi papa Non et non tu vas euh, prendre une portion pour Sacha. Comme ça, Sacha pourra manger. Par contre, là, par contre, Shanna. Euh, oui. <rire> J'ai. Ouais, je... Ah, voilà, Shana. Alors, oui, donc lui, du coup, vu qu'il se dit il n'y a rien de plus merveilleux que la naissance d'un enfant dans la vie d'un Sims. Et là, il nous dit grande nouvelle. Aux anges. Ah. Euh, euh, il est. Euh, les. Sims sûr de d'eux souvent une confiance en eux supplémentaire. Alors maintenant, vu que c'est le moment de tout ça... Voilà. Mais non, mais le petit... Ah, le petit va bien, voilà. Il a voilà, comme ça, on peut voir... Je vais juste rester sur la maman. Parce que notre petite maman, comme je vous l'ai dit, elle est enceinte. Donc, il va falloir attendre euh, pour avoir le troisième si semestre. Le deuxième semestre. Donc, du coup, je sais pas. Ah, ici, c'est ici, donc. Le deuxième semestre, dans 19h. D'accord. Sacha, tu vas aller te coucher. Tu vas faire des gros dodos. Et on va Bonjour. voir, du coup, quand est-ce que c'est l'anniversaire de Sacha. Ici, alors lui c'est ici, c'est mercredi. Donc on attend 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jours. Ma papa et maman, c'est dans très longtemps. <rire> euh, anniversaire. On va dire que toi. Je peux pas. Je peux pas déplacer? Non, ah, ok. Ah, D'accord. Alors toi.. Papa, donc toi t'es debout. D'accord. Donc toi, papa, vu que t'es debout, tu vas nous planifier quelque chose, on va dire qu'on va faire euh, une fête privée. Ah ouais, mais on n'a pas assez d'argent, c'est vrai ça. Oh, c'est trop mignon. Par contre, il est en train de rêver qu'il aura une piscine. Alors, ce sera pas maintenant pour. Euh, ça sera pas maintenant, mon, p mon petit loup. Alors là, ça te dort, ça te dort. Bah papa, tu vas aller dormir. Et toi, maman. A... Ah bah maman, elle s'est réveillée. Donc c'est parfait. Maman, tu vas. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit. J'ai fait la chambre du bambin. Et j'ai ajouté notre... Oh J'allais dire, j'espère qu'elle ne m'a pas éclairage automatique. Cette pièce. Voilà. Donc après, ma belle, tu iras nous faire un petit chef-d'œuvre. Ah mais on n'a pas assez d'argent. Eh bien, euh, vas-y, on va faire des photos, on va faire des photos, euh, prendre une photo. Alors oui, c'est un véritable challenge. <rire> c'est génial. Alors. Oh, c'est long Ah en photo la chaise en faire des photos que de ça voilà comme ça je pourrais vendre <musique> euh, ces petites ces, ces, ces photos horribles pour 28 eh et du coup on va prendre ce cadre 277 euh, sim quand même c'est beaucoup comme ça là, ma belle tu vas pouvoir me faire euh, une photo de référence une Petite toile parce que j'ai pas envie de trop perdre d'argent. Tu vas me peindre ce que tu as devant toi. Voilà, peins-moi ça. Qu'est-ce qu'il a, mon petit loup? Alors, il a bien dormi. Sacha est en pleine forme, prêt à bondir. Heureux d'avoir lié une nouvelle amitié durable. D'accord. On euh, va jouer avec ça. Vas-y, joue avec mon goût. Alors, maman. Est-ce que la grossesse augmente Dans 9 heures, on est au deuxième trimestre. Donc, on va commencer à avoir un petit ventre. Donc, les amis, je vous rappelle, c'est très difficile, mais vraiment très difficile de faire un bébé. On peut se le dire. Et du coup, bah, vu qu'elle a fini. Ah ouais, c'est bien fait. Tu vas me le mettre dans l'inventaire. Voilà. Comme ça, je pourrais vendre ça pour 171 euros. Oh, elle m'a appris une grande toile. Je te jure, ça, ça m'énerve. Mais qu'est-ce qu'il y a, Sacha Oh, tu es tout seul. Ah non, tu as faim Bah, viens, Sacha. Regarde. Regarde. Y a pas à manger quelque part Oh non. Papa, vu que t'es là. Tiens papa. Euh... Non. Euh... Servir le déjeuner. Euh Fais des macaronis au fromage. Voilà. Et puis après euh... non. Oui. Prendre une portion pour Sacha. Sacha va prendre une portion. Et toi tu vas veux... Assez, ça, va. manger. Oh. Et toi, papa, tu vas mettre... Non, je veux pas que tu cuisines ensemble avec quelqu'un. Je veux que tu... Mets-le mets le dans l'inventaire. Voilà. Alors ça, c'est... <rire> ça se vend <voit> pas. <rire> On va mettre ça là, vas-y mange une portion, mange ça, après mange ça, et mange ça, et prends une portion de ça, et après tu vas nettoyer, tu vas nettoyer, genre les gars on veut vraiment le faire manger tout ça, personne n'en veut <rire> Merci Boto Alors par contre il y a un livre C'est un livre de ménage sur la grange Bah range le Voilà Alors je sais vraiment pas où il l'a trouvé Dans le bureau c'est parce qu'il y a des livres Par contre tu m'as fait deux de ces lignes là Pour 100 euros quand même ah, mets, ça, mets moi ça dans l'inventaire plutôt. Voilà Oula c'est cher Ma belle tant qu'elle dorme On va la laisser dormir Alors Troisième trimestre dans 21h, les gars. C'est bon. Ok. Euh... Le petit, il est bien au dodo. Non. Il est où, le petit oh Mais qu'est-ce qu'il fait là, le petit Il n'a pas à être là. Oh, Sacha Papa. Tu vas Alors, oh, j'ai pas mis de bain. Oh ah, j'ai totalement oublié le bain. Ah ouais, mais toi, tu fais quoi, là, là bah, euh, nettoyer vigoureusement. Et on va, euh, je vais changer ça. Non, je suis deg. Allez, 300 euros en poche. Je vais mettre une petite baignoire. Donc, ça, on va le mettre ici pour l'instant. Je suis dégoûtée. Non, on a oublié le bain. Que pour les tout petits, c'est un bain qu'on prend. Ah ouais, j'y ai pas pensé. Bon bah voilà. Allez frérot, tu vas donner un bain à Sacha. Et si tu donnes un bain à Sacha. Allez ici. Si. Arrête de dormir. Voilà. Et toi papa, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner un bain à Sacha. Merci bien. Bon oh alors, le pauvre loulou, là, il avait besoin de se laver. Puis, ah ouais, c'est vrai que... Et toi, maman, du coup, vu que tant que tu dors, ici, c'est... 14... Dans 14 heures, on est au troisième trimestre. Mais il faut pas faire des micro-siestes, n'importe quoi. Maman, on va la laisser reposer. L'arrête. De... Non mais en fait c'est bien d'avoir un simso comme ça, mais ben. Bon bah, allez maman, on va regarder ton petit ventre. Eh. Oh, hey oh elle est mal à l'aise, elle a faim. Vas-y mange, ton mari t'a fait à manger, mange. Pourquoi ça baisse 11 heures, mais pourquoi ça baisse si En se réveillant, Shana s'est sentie très malade, comme si quelque chose remuait ses entrailles dans tous les sens. Ah oui, mais c'est parce que ça, c'est enf ses enfants ou son enfant. On ne sait pas. D'ailleurs, on va rajouter plusieurs berceaux pour, être, pour que ça, ça se dépêche un petit peu. Comme ça, il aura peut-être euh, plusieurs enfants, plusieurs euh, petits frères ou petites sœurs. Donc, on va en mettre un ici. Je sais que je veux souffrir, mais c'est pas grave, les gars. D'accord Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum d'enfants. Ouais, mais du coup, là, j'ai pas accès à... Euh... Miroir, je vais le mettre là en plein milieu du chemin Tout va bien Voilà comme ça Il sait qu'il va avoir plusieurs euh... Et peut-être c'est possible Qu'on les utilise tous Mais je sais pas parce que vu que les bébés c'est des objets Je sais pas ça dépend Du coup on regarde un petit peu 8h on est au 3ème trimestre Allez on se dépêche On se dépêche non mais ça me fait trop rire Parce que euh, Du coup Ouais ouais ouais Tu vas prendre une portion Et Sacha aussi Prends une portion Ça tu manges Un petit bout Je ne sais pas ce que c'est Mais j'en veux plus dans mon ventre Miam Non mange Prends une portion Voilà comme ça il peut manger voilà, pose-toi là. Genre là, il joue, genre ça, c'est trop mignon. Allez, allez, allez, allez, allez. allez, allez. Par contre, l'assiette par terre, là. Papa, nettoie ça. Ta femme est, est malade. Enfin, elle est pas bien. Du coup, qu -ce que Assez toi, qu'est-ce que c'est Asseois-toi par terre, alors ce que ça donne. J'ai jamais vu hein, une sim. Soir par terre, en ouais, à part les bambins, il a que les bambins que j'ai vu. par terre, ouais, allez, assis-toi par terre, arrête ça. Assis-toi par terre, punaise. Ok, 4 heures, on est au troisième trimestre. Allez, oh, c'est trop rigolo. Après, tu vas nous faire de l'argent comme ça, parce que là, 125 euros, c'est pas incroyable. Du coup, c'est quoi ça D'accord. C'est un livre euh, de, je sais, de romance. Euh... Toile surréaliste. Petite toile surréaliste. Ok. Trois. Torbo. Un. 0. Bah, C'est pas une toile surréaliste, ma belle. Bah fais-nous une toile réaliste, une, une taille moyenne. Bon du coup là les gars, le travail peut commencer à tout moment. Papa Prépare-moi ça. Euh, ce que le petit dort Donc ça c'est bien Allez ma puce Fais moi un truc surréaliste Ton ventre il est vraiment très gros je, On va pas se mentir En toi je, je sais pas ce qu'il fait comme Sims, Mais vraiment euh, voilà. Donc on va voir les prochains bébés On les fera développer plus Putain Hawaii ah ouais, Elle pense à la grossesse Et elle peint pas Allez peint ma belle ah, niveau 6 de la compétence so, wow. peinture. T'as toujours papa <rire> Allez, pas uh -huh. C'est pas très réaliste. Après, tu vois, c'est les Sims, tu vois. Allez, mets-moi ça dans l'inventaire. Voilà, on a gagné 119 euros. Elle est mal à l'aise à la fin. Ah bah, toi bien. On sait pas du coup quand est-ce qu'elle va, euh, que le travail va commencer, les gars. Ouh, ça me stresse. Ouais, elle regarde souvent dans le miroir, toi bien. Et toi, mon petit loup, tu veux pas te réveiller Regarde. Va lui faire un câlin. Arrête de faire de dos, c'est l'heure de se réveiller. <rire> Une heure du matin, je lui demande de se réveiller. Non C'est quoi ça Ah mais non En fait... Tiens, bah ouais Va bah bien Toi Prépare-moi ça oh. C'est quoi ça Ça se vend Ouais Niveau 2 de la compétence de bricolage enfin, Ça c'est bien Mal à l'aise. Pourquoi es-tu mal à l'aise Que se passe-t-il Ça va trop vite, du coup je.. Vas-y, lave-toi. Parce que du coup, ça fait bizarre ça, je trouve. Mais pourquoi ça voulait pas se caler tout à l'heure oh C'est à cause du papier toilette. Mais non. Oh bah tu pues Bah euh, non Il est joueur, il fait la fête. Euh... <rire> On sait pas. Du coup, ça me stresse parce que j'ai trop envie de savoir quand est-ce qu'elle va accoucher. Sachant que j'ai mis trois berceaux pour essayer d'avoir des triplés, je vais complètement souffrir. Mais ça, on s'en fiche, les gars. On s'en fiche. Euh, du coup, on va sur élever un petit peu la maison. Alors, faut savoir que il faut gagner beaucoup d'argent si on a des triplés. Ça, que après, je peux mettre le lit des triplés ici si on en a. Ouais, t'as faim. Allez, ma belle, fais-toi manger. Elle a pas d'énergie. Oh là là là là. Allez, accouche, accouche, accouche. Il faut que tu le fasses. On est tous pas bien, alors vas-y. On se torse tous mal comme toi. Alors vas-y, il faut que tu... Tu, tu, tu n'attends pas le moment. Je veux voir le nouveau. Euh, le travail a commencé comme la dernière fois. Mais pourquoi il, il. Mais lui, il se fait à manger alors qu'il a pas faim Il est juste mal à l'aise. Ouais, il est juste mal à l'aise. Cette nourriture n'était pas très bonne. Bah, C'est toi qui l'as fait. Elle veut faire pipi, la belle. Ah oui faire caca en étant en, en colère, je savais pas, bah répare-moi ça toi. Oui bah sois mal à l'aise. Parce que là ta fiancée tu sais qu'elle est. Voilà, et toi vas-y, fais caca. Voilà, elle a fait caca en étant en colère, d'accord, c'est.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 bah les amis, je pense qu'on la verra pas accoucher aujourd'hui. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, ciao ciao!